Assalamu alaikum. Euh, lettre B de Moukoubind co président de la République Makisal, qu'il a fait un avion de 60 milliards. Monsieur le Président, je peux pas comprendre que vous avez fait de 60 milliards. Monsieur le Président, vous avez un avion de 60 milliards. Monsieur le Président, vous avez fait un avion de 60 milliards. Monsieur le Président, vous avez fait un avion de 60 milliards. Il auto des ministres de la France. du Sénégal, auto ministres de la France. des ministres de France. de Ils de Le président a 60 milliards. de avions. Ils ont Ils ont gouvernement au Japon, signé avec le Sénégal. Sénégal 93 millions. bor Japon. Il doit le Gatche. Il doit le Gatche. Il le Il le le Gatche. Il le Gatche. Il que le le c'est 4 000 francs. Quand vous avez avion 60 milliards, Il litre de bouteille, 4 500 dem, 7 000 francs. Quand vous avez avion 60 milliards, Il 13 000, M. le Président, 15 000 francs. Nous di des pour Avion 60 milliards. Si quelqu'un a Président a besoin. Man, une position, nous, l'air, le Sénégal, le Luxembourg. Sénégal, présidentiel. Le Maroc, est présidentiel. avion présidentiel nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, le est-ce que vous savez un abri abris provisoires, dans nos enfants de Diangé, nous avons mis des sacs de la Sénégal, 6600 classes en abri provisoire pour changer le Kofi, éradiquer le coffins, on a juste besoin de 33 milliards. Beaucoup d'eux sont en 60, il y a 27, M. le Président. Est-ce que nous avons 27 milliards Nous avons pouvez 5400 cases de santé. Beaucoup d'effets. Il ni a pas d'argent dans de l'Aïsareb. Il de la pas d'argent dans villages, il n'y a sauver. Monsieur le Président, est-ce que vous savez que 60 milliards, vous pouvez créer 2 millions d'emplois dans l'agriculture 1700 forages peuvent faire avec 60 milliards. Si vous, vous irriguer nous irriguons 450 000 tôles d'agriculture cadior sin ak événement evenement yifi am mars biñu guen moussadrami de kundofan, ñak ndokh ci ndofan mo taxone mu ñew fi di norane norane gogu mu don def ci ko fat fi ci dakaru taf fi ambulant monsieur le président Kamalne ni sénégalais yi ñu ngi lay bayyi xel xamal ni sénégalais yi dañoo soxla ku len yërem sénégalais yi dañoo soxla ku bayyi xel ci seeni jafé monsieur le président Avion Bobo, 60 milliards, Ngirsungur, Ngirsabaneer, banner en 2024, Incha'Allah, sous mon président de la République, problèmes Sénégalais. en de et il n'y a rien de réunis, je me C'est dommage. C'est vraiment dommage.